Le meilleur moyen quand même c'est de maintenir les gens dans l'ignorance pour pouvoir mieux les dominer. Donc Fanon engageant à, à réfléchir à ce qu'est la domination et les formes diverses que peut prendre cette domination, il est normal dès lors de ne pas trop mettre Fanon à l'ordre du jour. Bonjour Mireille Fanon, merci d'avoir accepté cette interview avec mm -hmm. le Média Nawet. Alors dans un premier temps, est-ce que vous voulez bien vous présenter et présenter la fondation France Fanon que vous présidez Pour la fondation, et qui est fondée depuis 2007, le premier objectif, c'est face à la relecture de Fanon, ou à la lecture pour certains et à la relecture de Fanon, on s'aperçoit qu'il est de manière très confondante, extrêmement actuelle, et que nous sommes toujours face aux mêmes problématiques. Donc du coup, on a, ça a été une désorientation qu'on a donnée, et surtout pas quelque chose qui euh, mettrait en avant la mémoire de Fanon, etc. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. On est dans une dynamique euh, plutôt euh, décoloniale, et voir comment les problématiques euh, auxquels il était dans les années 50, début 60, euh, sont toujours les mêmes et comment est-ce qu'on peut les interroger euh, quand on a une perspective décoloniale. D'accord. Donc on travaille sur euh, euh, les archives, on a publié un, un livre avec les éditions La Découverte sur euh, liberté et aliénation, de papiers, euh, de textes qui n'avaient euh, pas encore été édités c'est le côté un peu plus traditionnel mm -hmm. disons. Mais par ailleurs euh, on travaille sur la question des réparations, euh, en Guadeloupe euh, particulièrement, on travaille sur la construction de la solidarité internationale, sur évidemment la, la question de, de la Palestine, euh, du Sahara occidental, enfin tous les peuples encore occupés. Et euh, on travaille aussi aussi aussi particulièrement parce que c'est relié sur le travail des réparations, sur la question de, de la racialisation et, et des différentes formes de racisme, en essayant de bien préciser que l'origine, même les différentes formes de racisme, sont issues quand même d'une idéologie très particulière, qui était celle qui précisait que on devait classer l'humanité selon sa race qui est un concept socialement euh, construit et qui ne fait sens ni scientifiquement, ni juridiquement, ni philosophiquement. Mm -hmm. Donc voilà, on travaille à peu près ça. On organise des conférences, euh, des, des rencontres. Chaque année, on a un rendez-vous euh, autour des rencontres de la Fondation. On essaye de ne pas trop favoriser... Euh, les rencontres, enfin en tout cas le travail qu'on fait dans l'espace européen blanc. d'accord, euh, Voilà à peu près ce qu'on qu essaye de faire. D'accord. On reviendra sur euh, les notions de euh, décolonial, postcolonial, mmh. Mais avant ça, euh, donc François Fanon a vécu à Tunis, mmh. euh, il est méconnu en Tunisie. Pourquoi <rire> <Ça>. <rire> mmh. Écoutez, moi je suis venue ici euh, pour un, des réunions et du coup j'en avais profité pour euh, aller euh, rencontrer les directeurs de l'hôpital euh, de la Manouba et de Charles Nicol, où mon père donc avait travaillé, et, parce que je voulais voir les archives. D'accord. Et c'était absolument impossible d'avoir accès aux archives les gens effectivement ne savaient pas qui il était. Euh, ça ne m'étonne pas tellement. Dans beaucoup de pays, euh, à part si on va en Algérie, euh, vous discutez euh, avec euh, l'establishment euh, politique, euh, tout le monde le connaît. Mm -hmm. Mais si vous allez voir des jeunes, il euh, y a beaucoup de jeunes qui ne le connaissent pas, oui. sauf qu'ils savent qu'il y a un boulevard. D'accord. Donc voilà, c'est un mm -hmm. nom comme ça. Mm -hmm. Mais ça m'étonne pas tellement puisque on est, euh, on, on est. Euh, quand même dans une réécriture de l'histoire. Et puis surtout, les gens qui ont pensé euh, euh, la libération et l'émancipation la, la, euh, en des termes politiques euh, ne, ne trouvent pas euh, gré auprès d'énormément de, de personnes. Parce que le meilleur moyen, quand même, c'est de maintenir les gens dans l'ignorance pour pouvoir euh, mieux les dominer. Donc Fanon, engageant à à réfléchir à ce qu'est la domination et les formes diverses que peut prendre cette domination, il est normal euh, dès lors euh, de ne pas trop euh, mettre fanon à l'ordre du jour. Oui, parce que c'est le cas en France aussi d'ailleurs Ah ben en France il n'est pas connu, non, non, non, non. D'accord, il n'est pas juste. étudié euh, dans les universités, dans les lycées euh, Alors dans, dans, dans les lycées ça commence, dans les lycées, non pas du tout, euh, alors c'est vrai que c'est un petit peu différent si on va aux Antilles, mm -hmm. mais il n'est pas du tout euh, étudié euh, d'une manière critique. On va peut-être extraire euh, une partie de « Peau noire et masque blanc », parce que c'est peut-être encore le moins contestable des livres qu'il a écrits, où, disons, il peut, on peut tous être d'accord sur dire mm -hmm. que le racisme... Après, sur l'analyse... Euh, plus politique, donc on va extraire une partie euh, euh, supportable de ce livre, et pour euh, le reste, euh, non, euh, pas tellement. Alors, euh, Fanon était vraiment un, un penseur, euh, un penseur décolonial, euh, un militant, euh, mais surtout aussi. Enfin, je pense qu'il a. Il faut bien comprendre euh, ce que Fanon était. C'était avant tout c'était un psychiatre. Oui. Et on ne peut pas le réduire. Euh, à un militant ou, ou journaliste politique. C'était vraiment un psychiatre. Et je pense que cette problématique de la psychiatrie l'a engagé, parce qu'il y a eu cette rencontre, d'abord il venait quand même des pays où la colonisation ex, ex, existait. Et, euh, et existe toujours d'ailleurs. Oui. Euh, et euh, le fait qu'il se soit.. Euh, qu'il soit allé en Algérie. Les gens disent qu'il est allé en Algérie parce qu'il voulait combattre pour la... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Son, son... Il avait le choix entre plusieurs postes. Il ne voulait pas un poste en France. Il voulait non. un poste en Martinique où il y a un, un hôpital psychiatrique. Il ne mm -hmm. l'a pas eu pour X raisons, je ne sais pas. Donc, il a, il a quand même cherché, parce que la problématique de la racialisation, de la domination, l'orientait suffisamment dans sa pratique de psychiatre pour chercher un lieu où cette problématique était mmh. présente, plus que euh, sur, une, euh, sur une domination de classe ou mmh. économique. Mmh. Il voulait avoir cette, cette interconnexion entre la racialisation, la domination raciale, mmh. la domination euh, religieuse aussi, puisque là il se confrontait euh, à, une, à une culture religieuse mmh. qui n'était pas la sienne, l'islam et euh, avec en plus bon, le, le, le, le, la, la question de la classe, parce que les travailleurs euh, euh, algériens, ou ceux qui combattaient en tout cas, étaient, de, étaient euh, économiquement pauvres oui. à cause de la domination mmh. française. Donc, et, et ce qu'il voulait comprendre, c'était comment est-ce qu'on peut libérer, comment est-ce qu'on peut donc soigner, parce que son, son, son, son premier, sa première interrogation était celle d'un psychiatre, donc d'un soignant. Comment est-ce qu'on peut soigner l'esprit si on ne regarde pas la société dans laquelle cette personne malade, mentalement, mm -hmm. évolue mm -hmm. ou vit Et il a la, la situation de non seulement de domination, mais de... De subjugation, de euh, violente de par la, la présence française en Algérie, l'a contraint à admettre que tout compte fait, si vous êtes dans une société qui exporte ces formes de violence pour se maintenir, alors ça ne peut qu'induire. Que, euh, pour les gens qui sont dominés, des formes de dysfonctionnement mentaux. Et, et là où il a introduit un peu des choses intéressantes et un peu différentes, c'est que non seulement ceux qui en sont victimes euh, sont, peuvent être sujets à des dysfonctionnements mentaux, mais aussi ceux qui sont les donneurs d'ordre sont aussi victimes de cela. Il y a cette phrase de, euh, de France Fanon, nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Et justement, il y a cette idée chez, chez France Fanon que la colonisation, c'est une colonisation de, de l'esprit. Mm -hmm. Et que euh, le colonisé a intégré euh, l'idée euh, de, de, de, de soumission. Et il y a ce mépris de soi, ce mépris euh, de sa propre culture, de sa propre langue. Euh, et aujourd'hui, ce mépris-là euh, est toujours d'actualité. Et c'est en ce sens où euh, peut-être lire France Fanon permet aussi de comprendre comment bien des années après l'indépendance de ces pays, l'Algérie, la Tunisie, euh, l'esprit du colonisé est encore mmh. euh, présent, est encore occupé, mmh. est encore ancré. Comment est-ce qu'on explique ça Peut-être parce que, mais c'est aussi la question qui se pose avec les indépendances africaines, plus globalement. Oui. J'inclus bien évidemment euh, l'Algérie et la Tunisie dans l'Afrique. Mm, mm, mais euh, on voit bien que les indépendances, cest et la raison pour laquelle on était là en Tunisie, où il y avait libération dans le titre, euh, libération, solidarité, moi je suis toujours, euh, je me questionne toujours parce que la Tunisie, l'Algérie... Euh, et l'Afrique dans, dans l'entièreté de son continent, ont acquis leur indépendance, oui. leur libération. Pour autant, est-ce que les peuples ont été émancipés Parce que je pense que c'est ça ce qui nous questionne aujourd'hui. Mm. La libération, elle est là, mais l'émancipation n'est pas là. Donc qu'est-ce qui fait que, euh, effectivement, ça produit euh, encore euh, ce que vous appelez le mépris euh, pour la langue, pour la culture, etc. Et tout à l'heure, vous avez employé le mot postcolonial, mais je ne pense justement pas du tout qu'on soit dans du postcolonial. Alors, alors justement... On est dans du postcolonial de facto, Oui, oui, oui. Mais on est dans du postcolonial qui perdure. C'est ça. Qui perdure et qui ne permet pas justement euh, d'abord une véritable indépendance. Mm -hmm. Si on regarde euh, les pays africains, par exemple, ne prenons, pour ne pas parler de la Tunisie, mais pour parler par exemple d'un exemple très important qui, quand même, qui, qui peut avoir des conséquences d'ailleurs sur cette partie de l'Afrique, mm -hmm. c'est euh, la force Sahel, la oui. force Barkhane installée au Sahel par la France, mm. qui euh, inclut cinq pays et qui tout compte fait, euh, la France dans sa grande magnitude, on voit des forces, etc. Mais qu'est-ce que ça suppose que les pays abandonnent de leur souveraineté pour ça. C'est ça la question. Qu'est-ce qu que tous ces pays abandonnent de leur souveraineté Économiquement, ils abandonnent. Politiquement, ils abandonnent. Donc sur qui ça se répercute Sur les peuples. Parce que vous avez une force barkane, vous devez payer pour ça. Donc les peuples, économiquement, il n'y a pas de programme de santé, il n'y a pas de programme d'éducation, de logement, etc. Alors que c'est une des problématiques premières euh, dont ces pays ont besoin pour assurer leur indépendance. Oui. Et ça, euh, on ne se rend pas compte, mais on pense que c'est très très bien. Et du coup, c'est vrai, puisque le secours vient de l'extérieur, eh les gens qui habitent là pensent que le sauveur, c'est l'autre. C'est l'autre et ce n'est pas l'autre au sud, mmh, mmh. ça va être l'autre au nord. Mmh, mmh, Pourquoi Parce qu'on a aussi inculqué à tous ces gens-là et parce que c'est ça la force du colonialisme et de l'impérialisme mmh, et de l'hégémonie mmh. blanche. C'est ça. C'est d'avoir suffisamment convaincu et éradiqué toute autre possibilité de pensée, toute autre possibilité de culture mmh. pour dire qu'il n'y a qu'un seul modèle c'est le modèle de la modernité, oui. eurocentré, eurocentrique, oui. oui. oui. oui. oui. et c'est ce modèle-là qui doit être adopté par tout le monde. Enfin, c'est ce la globalisation, c'est la, la, la globalisation dans ses, plus, dans ses pires euh, aspects, parce que tout compte fait, on nous a depuis le siècle de lumière, on nous a Convaincu, et on a convaincu les peuples qu'on colonisait qu'on leur apportait connaissance, santé, développement, etc. Mais en fait, on n'a on a fait que mettre à genoux mmh. ces peuples, et pas pour euh, trois jours, on les a mis à genoux jusqu'à maintenant. D'une certaine façon, euh, la Tunisie en est un très bel exemple. Mmh. Et, et, et, et je, je pensais, euh, depuis hier je pensais à ça, je me disais, mais. Qu qu'est-ce la... qu que la Tunisie a... a perdu de sa souveraineté avec cette pseudo-indépendance qui s'est faite sans une goutte de sang, etc. Alors que d'abord, c'est pas vrai. Ah oui. Et qu'ensuite, euh, qu'est-ce qu'elle a perdu de sa souveraineté Et certainement, que cette situation de prévarication qui a été mise en place par les élites, euh, etc., elle vient aussi de ça. Quoi. Est... Comment est-ce qu'on peut se... On peut déposséder un peuple de sa souveraineté et quand on est une élite parce que euh, de toute façon on pense que le meilleur modèle euh, c'est le modèle blanc et on veut leur euh, à marche forcée on leur inculque mm -hmm, ça. Mm -hmm. Alors l'Algérie elle a essayé de faire un peu différemment. Mais en fait bon pour les élèves je connais pas vraiment très bien mais mm -hmm. euh, avec l'arabisation oui, oui, oui. à marche forcée aussi mm -hmm. mais il y a eu quand même des générations de jeunes étudiants algériens qui ont été sacrifiés euh, autour de ça. Donc, je, je peux comprendre ce désir, euh, et je pense qu'à terme, c'est plutôt une bonne solution, mais peut-être que la, moyen, le, la façon dont ça a été fait est peut-être tout à fait contestable, ça, je ne connais pas assez, mais je pense que les peuples doivent euh, vraiment assumer leur euh, souveraineté dans... La part culturelle qu'ils ont spécifique, mm -hmm. c'est-à-dire la langue, moi ça me, me brise le cœur, honnêtement, Je, le mot n'est pas trop fort, d'aller en Afrique et de me confronter aux Français, quoi, dans l'Afrique mm -hmm. francophone, ce qu'on appelle francophone, alors qu'ils ont, qu ont, il y a des langues, il y a des langues Bien vernaculaires, sûr. il y a des langues Bien où sûr. ils peuvent, il y a des cultures auxquelles on n'a pas accès parce que tout qu'on fait, c'est des cultures qui vont être canalisés par euh, la pensée blanche qu'on impose. Mm -hmm. Donc il y a quelque chose de, de, de, de particulièrement euh, schizophrénique. Oui. Et on comprend très très bien qu'un fanon euh, venant d'où il venait, d'un pays où la problématique se pose de cette façon-là mm -hmm. aussi. Donc se soit intéressé euh, et décidé de travailler sur ça et... et euh, et remis en cause un certain nombre de fonctionnements de cette pensée blanche. Oui. oui. Alors, la Fondation travaille aussi sur les questions donc, décoloniales. Mmh. Euh, comment est-ce que euh, les études décoloniales euh, peuvent aider à, ce, euh, à cet ancrage culturel qui est nécessaire pour, retrouver, euh, pour, retrouver, euh, pour que les pays retrouvent leur souveraineté Mais avant ça, si vous pouviez me donner la définition de décolonial Parce que finalement, c'est un terme qui est, pas, qui est relativement récent, notamment dans les recherches en, en France. En Tunisie, il est quasi absent. Euh, Qu'est-ce que la pensée décoloniale Je crois qu'il faut... Enfin, je vais peut-être commencer par la fin. Je crois qu'il faut faire très attention. Euh, c'est absent, c'est absent. C'est pas très grave que ce soit absent. À mon, de mon point de vue, c'est pas très grave. Parce mm -hmm. que c'est quand même pas parce qu'on va penser décolonial que les choses vont changer. Mm -hmm. Je pense que c'est quand même un processus beaucoup plus lent, c'est le début d'un processus qui ne vient d'ailleurs pas du tout euh, contrairement à ce qu'on dit euh, des pays euh, anglo-saxons, euh, il est mis maintenant un peu à toutes les sauces, mm -hmm. euh, tout le monde s'avoue, euh, et s'affirme, non seulement s'avoue, mais s'affirme des coloniales, ça vient quand même euh, d'Amérique latine, ça vient aussi un peu de, de, de, cette, euh, de ce mouvement de la théologie de la libération, de Paolo Freire, etc. Et, il y, a, il y a des penseurs décoloniaux des et une des premières, euh, enfin si on doit donner une définition, euh, la première euh, les premiers éléments d'une définition seraient de dire qu'on ne peut pas penser en termes politiques la libération ou la... Ou, oui, la libération euh, soit des peuples, euh, des peuples d'ailleurs, oui. sans traiter à la fois l'interconnexion, mais vraiment très très ténue entre race, classe, genre. Si vous voulez vraiment être des coloniaux, la première chose à faire, c'est justement de vous emparer de la question raciale. Et donc, ça suppose pour tous ces gens de la modernité et de la suprématie blanche, ça suppose déjà une première chose, c'est qu'ils décolonisent leurs esprits, leurs propres esprits, et de regarder en face les impacts et les effets de la question racialisante. Mmh. Être décolonial, c'est aussi donc revenir à cette, à cette organisation de l'humanité, et du coup à, à s'interroger sur les effets des grandes découvertes, et sur les, aussi sur la construction du capitalisme. Le capitalisme, il n'a plus. Les fondements du capitalisme, c'est bien la considération d'une partie de l'humanité comme un bien meuble. Ça. Donc être décolonial, c'est aussi être anticapitaliste et anti Bien sûr. C'est ben impossible. Si vous êtes décolonial, vous ne pouvez pas être seulement féministe. Mm. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être seulement euh, euh, syndicaliste à la CGT. C'est impossible. Il faut être. Anti, enfin, on doit, c'est pas il faut, si vous êtes décolonial, vous devez être anticapitaliste, anti-impérialiste et anti-hégémonique. Mm -hmm. C'est évident. Et anti-racisme, anti c'est pour ça qu'on parle de racisme politique. Oui. Ce n'est pas un racisme compassionnel ou moral, ou moralisateur. Mm -hmm. Comme, pour ne citer que quelques organisations que je connais en France, la LDH la Ligue des droits de l'homme, ou le mouvement contre le racisme, etc. Et l'antisémitisme. Est-ce que les questions qui sont posées en Amérique du Sud, oui. et les questions qui sont posées dans le monde arabe sont les mêmes? Par rapport à cette question décoloniale. Oui, pour moi, oui. Il oui. n'y a pas de... Ce qui... Les problématiques sont peut-être un peu différentes. La façon peut-être d'arriver mm -hmm. sont peut-être un peu différentes. Mais oui, si on, on, on pose la question... Euh de la racialisation, euh, du système économique, euh, oui. ne serait-ce que la dette, par exemple. Oui. La question de la dette, bien sûr. La oui. question de la souveraineté. Est-ce que la souveraineté, euh, je ne sais pas, quand euh, on est à l'ONU et qu'on entend euh, les Tunisiens ou les Colombiens ou les Brésiliens ou, ou les Africains parler de la souveraineté et que dire tout va bien, mais non. Non. Bien sûr. Il y a une, la souveraineté des pays du Sud est déterminée par les pays du Nord. Et d'ailleurs, on l'a vu, enfin, il y a eu la révolution donc, euh, en, en Tunisie, je pense qu'il y a tout un mouvement qui aurait souhaité que le modèle soit repensé le... en dehors euh, du modèle occidental, ce n'est pas du tout le, le, le cas. Euh, et effectivement, on reste finalement prisonnier euh, d'un imaginaire euh, qui est là, qui est ancré, qui est présent et dont on n'arrive pas, à, en tout cas, dont les partis politiques, ou en tout cas les, les organisations politiques n'arrivent pas à sortir. Enfin, je ne pense pas que ce soit un modèle imaginaire, c'est le modèle imposé euh, par le système euh, impérial. Ce n'est pas du tout un modèle imaginaire. Allez à l'ONU et vous verrez comment ça fonctionne. Tous ces pays, les 193 pays ou 195 sont là, tous ont des problématiques particulières, tous. Mmh. Mais lorsqu'il s'agit de voter des textes qui vont réduire les capacités des uns et des autres, ils le font parce qu'il y a autour de ces votes des négociations qui se font, je te donne ça, ta ta ta ta ta, ta. On voit très bien donc que le, le modèle prégnant, enfin le modèle plus important à l'heure actuelle, c'est ce modèle-là, et personne ne va le remettre en question, parce qu'un euh, État aurait peur de se retrouver... Euh, isolé. Isolé, et puis surtout, il est dépendant des subsides que vont lui donner tel ou tel État. Donc, euh, il est hors de question pour lui de prendre le risque, et c'est ça le, le, le piège dans ouais. lequel les, les États sont tombés après les indépendances. Et ça, Fanon l'explique assez bien dans dans les années de la Terre, quoi. Mm. Euh, un changement, ça suppose une révolution. Or, dans aucun de ces pays, il y a eu de révolution. Dans aucun. Il y a eu des tentatives mm. de révolution. On ne peut pas dire dans aucun. Il y a eu des tentatives de révolution, mais ça s'est soldé par la mort de ceux qui euh, mettaient en place un système de pensée différent. Ils ont été euh, tués, ni plus oui. ni moins, mm. par les puissances coloniales. On n'a qu'à penser à... Sankara, Lumumba mm -hmm. et d'autres, hein, Olympio et d'autres encore, il y en a Ben Barca. Oui. Le travail décolonial, le travail de la pensée décoloniale est quelque chose d'important, mais pas non plus tel que c'est fait dans beaucoup d'endroits. Maintenant, tout le monde dit qu'il est décolonial, comme tout le monde dit qu'il n'est pas raciste. C'est ça. Or, on sait très bien, et l'État français, c'est un bon exemple, dit qu'il n'est pas raciste et pourtant il produit des lois, euh, discriminante et euh, mm -hmm. presque euh, euh, qui engage en tout cas sur un terrain euh, où on vise une partie de la population stigmatisation. Euh, une stigmatisation mm -hmm. et son essentialisation qui est reprise par euh, la, la partie la plus grande partie de la population française blanche mm -hmm. hein. faut pas rêver hein, mm -hmm. euh. oui. donc la, la, cette question raciale est essentielle et si les gens ne veulent pas le comprendre, c'est qu'ils ne veulent pas changer le modèle. Oui. C'est qu'ils se trouvent confortables avec ce modèle. Alors, on va travailler avec quelques revendications pour avoir une globalisation plus heureuse, bienveillante. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Si on se dit anticapitaliste, comme beaucoup de partis se disent, oui on doit s'emparer de la question raciale. Il n'y a pas d'autre issue. Et c'est ce que Fanon euh, disait, si on veut arriver, parce que c'est ça la question, si on veut arriver à une humanité debout, telle que Fanon l'appelle, l'homme debout, oui. à un moment donné, eh bien, il faut s'occuper de toutes les questions qui traversent le fait que l'homme ne peut pas être debout. Et la question raciale est une de ces questions oui. essentielles. Merci. Merci. <rire> Thank you.